Qu'est-ce que tu penses de ton match que tu penses du match Ah ouais c'était un match très difficile, on a, on a essayé de trouver un peu d'espace vu que l'équipe adverse ils était ils étaient très très forte et grâce à mes joueurs on a pu trouver d'espace, les passes et, et la communication, on a pu marquer le but Est-ce que et tu peux me décrire ton but Mon but, euh, il était euh, vraiment magistré et je le dédie à PFA, c'est le haut niveau <rire> Merci